Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 37 de Stage One et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu dont euh, je me suis aperçu su que j'en avais pas parlé, c'est Super Meat Boy et franchement c'est un des jeux les plus mythiques de tous les temps. Donc euh, donc on va y anyway, jouer, il, il, il est pas très vieux cette version sur PC donc euh, donc voilà ça va être pas mal donc je vous laisse un peu l'histoire et un peu la cinématique. Donc voici un peu pour l'histoire. Alors c'est parti, on va faire un start game. Donc on, on va essayer de... Est-ce que j'ai compris on va, on va sauver un peu notre petit ami parce que l'autre... Euh... C'est un méchant qui nous aime pas. Bah il nous aime pas parce que parce que personne ne l'aime. Alors que nous on a une copine qui nous aime et tout. Donc euh, il nous a niqué notre copine. Allez ah, c'est parti, on commence. The Forest. Alors premier level, il y en a... Un petit paquet. Allez donc il y a petit tutoriel dès le début pour nous expliquer comment on joue, donc là il faut sauter. Et le but c'est de rejoindre notre, euh, notre petite amie à chaque fois, sauf que à chaque fois, l'autre il nous la l'appuie devant nous. C'est parti, Hop. là ils nous disent qu'on peut sauter sur les murs, tac, on peut sauter entre les murs, tac, tac, voilà, tout simplement. Level compete. Sauf qu'on n'arrive jamais à récupérer notre petite amie puisque euh, l'autre il nous la à chaque fois, donc là ils me disent il faut que j'appuie sur SHIFT en même temps que je saute Et euh, on, fait un saut, on fait un saut un peu plus haut Voilà Donc ce level est ce qu'il fait <rire> Continuons Tout simplement On saute, on saute, on saute Donc là les six il faut pas les toucher Donc il y a les petits carrés mais bon Il y a peu de chance de passer dedans Ce qui serait pas mal c'est que je récupère le Le petit pansement là Il faut les récupérer aussi Hop Q quand il y en a, on récupère Ça nous rapporte pas forcément grand chose en fait, mais il euh, faut les récupérer Ils sont toujours bien, bien dans des endroits à chier Voilà, allez on va essayer de monter Ah, j'arrive pas Donc, euh, pour dire Super Meat Boy, euh, voilà C'est un morceau de viande hein. <rire> Tout simplement Il <rire> n'y a, a pas à se poser des questions, petit carré rouge, ça euh, morceau de ah, il faut que j'arrive à monter. Allez. En fait, il faut. Euh, pour arriver à monter sur le, sur le mur, il faut arriver à le faire exactement au bon moment. Donc, il y, y a un petit rythme à avoir. Tac. Ah. Et non. Bon, allez. Ah, je pas y arriver. J'arrive même plus à monter maintenant. <rire> ah là là. Terrible après, il faut essayer de le faire. On a mis même de temps aussi le niveau. 1. Vous voyez, il y a un temps en haut là qui défile. Euh, il n'y a pas de limite, je pense pas, mais, euh, mais il faut y arriver. Allez On va y arriver On va pas y passer 3 ans <rire> Allez, monte, monte, c'est permis de Allez, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, allez. Oui, voilà. Hop, hop, on monte, on monte, voilà. Voilà c'est fait, on monte là, on récupère, stop Oh il nous la pique devant nous Bon voilà, on continue. Level suivant. Ah Voilà, faut pas toucher les liens. Faut sauter par dessus. Hop, Tout saute par dessus, hop. Là, il faut arriver à sauter. Ici. Et voilà. Le bel camp. Continuons. Choup choup, nouveau niveau. Hop, hop, hop. Ouais, non, <rire> c'est raté On constate quand même que tout le sang reste euh, Au fur et à mesure donc Plutôt pas mal, <rire> il y a du sang de partout Hop là on est passé Hop hop Le petit bruit sympathique à chaque fois qu'on saute C'est aussi quelque chose de mythique, alors on va essayer de récupérer Ah non Je voulais récupérer le pansement. Ouais, je suis encore mort <rire> Malheureusement Voilà est-ce qu'on va le récupérer ou pas Oh non, la flemme. Allez. Et hop. Et la petite amie. Et bah ben non. Allez. Youp. Youp. Donc là, le but, c'est de ne pas tomber en bas. Va falloir qu'on saute directement sur le côté là. Ah non. Raté. Je me suis fait déchiqueter, la, déchiqueter ma race. Et, hop. Et non. Non, non, non. Faut que j'arrive à sauter. Allez. Hop là, et que je fasse pareil de l'autre côté Ah non <rire> C'est pas encore ça On va essayer d'y aller tout doucement Hop là On va y arriver, allez Hop là, voilà okay. On pouvait pas sauter directement, il y avait une lame en haut Allez Donc là, alors là, difficulté supplémentaire Les carrés sur lesquels on rebondit ou les carrés qu'on touche disparaissent Donc il faut arriver à monter vite et euh, pas se bourrer parce que sinon bah voilà on peut pas remonter sinon les carrés disparaissent ah non on va pas y arriver toujours un peu difficile euh, au début puis après bon si on prend, le, si on prend le, la petite technique euh, on s'en sort plutôt bien allez c'est un jeu euh, qu'on peut considérer comme un passant prise de tête aussi hein vous le trouvez un jeu flash hein, sur internet, ce, ce jeu-là. On parle aussi bien, c'est sûr, mais on, on le trouve donc, il euh, n'y a pas de problème. C'est vrai que quand vous êtes, euh, quand vous avez envie de jouer, vous pouvez jouer euh, facilement. De, sur, sur plein de sites, vous trouvez le petit, la petite application en flash. Donc là, c'est pas l'application en flash. Hein. Donc là, on est bien sur le jeu PC. Allez, hop. Là, il y a des flammes, faut pas toucher les flammes. <rire> non, on va bah, essayer de finir ce niveau. Je pense on, on en fera pas plus. On va essayer de faire ce niveau là. C'est pas gagné, je vous dis tout de suite. Et plus on avance, et plus c'est difficile. Hein. et J'arrive même plus à sauter. Hop, hop, hop, hop, non, non, et eh ben non, hop, hop, hop, on saute là qu'il faut pas toucher les flammes en fait. Voilà, faut arriver là, mais. Il faut pas faut pas sauter trop loin parce que sinon on touche les flammes et on meurt. Et, là, et entre temps aussi, il faut aller, faut aller un peu plus loin parce que sinon on n'arrive pas à sauter assez loin. Ah, arrêtez. Combien de temps cela va-t-il me prendre Je ne sais pas. Il y a le pansement là, mais euh, je pense qu'on va pas essayer de le récupérer. Déjà que c'est bien assez difficile. Ah non, j'étais presque là. J'étais presque, faut que je comprenne Donc Déjà j'ai compris comment ne pas me faire cramer par les flammes directes là Ah non Ah comment je fais maintenant Oui Oui non Ah non je suis resté trop longtemps Ah j'étais presque Ah j'étais presque On n'est pas bien loin de la fin Si j'arrive à refaire ça Et à, et à pas rester euh, 3 heures sur ma plateforme Je devrais pouvoir m'en sortir Allez donc c'est un petit jeu assez fun quand même, le graphisme est pas dégueu euh, Franchement c'est du fun euh, à 100%, c'est comme Trials Trials 2, euh, pareil C'est des petits jeux qu'ils ont fait en flash et qu'ils nous refont en vrai jeu Et c'est que du bonheur hein. ah. tio, tio, tio. Non, ouf Je vais me faire avoir Oui, non, non Ah, pas loin à chaque fois Je sais pas si c'est moi qui suis mauvais, je pense que c'est moi qui suis mauvais. <rire> Pour reprendre, euh, à force, à force, on a l'habitude, hein, si vous y jouez pendant, pendant 30 minutes, euh, vous aurez l'habitude des trucs, mais comme, comme à chaque, euh, chaque niveau, il y a de nouvelles difficultés supplémentaires, vous avez pas le temps de vraiment vous habituer. <rire> Et donc, à chaque fois, c'est plus en plus dur. Oui, ça y est, non, non, non, j'y étais presque Ah, oh, monstrueusement, c'est monstrueusement monstrueux. Allez, non, voilà, allez, on va y arriver. Oui, oui, c'est bon. Et oui, voilà, notre ami, c'est bon, on l'a sauvé. Voilà, ah, donc on va s'arrêter là pour Super Meat Boy. Hein. Donc, euh, si vous avez vu, c'est assez fun. Donc, je conseille à, à tout le monde. C'est plutôt sympa. Donc là, on a, on a quand même le, le petit replay. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé.